Prioriser ses besoins avec Atout Numérique. Réussir sa transformation numérique ne s'improvise pas. Quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité concerné, il est important de bien connaître puis de calibrer ses besoins. Est-ce qu'il s'agit de se faire connaître via un site web, comme 67% des entreprises françaises, d'améliorer sa gestion via un ERP, c'est-à-dire un logiciel de gestion intégré comme 39% des TPE, PME en France. De gérer la relation client avec un CRM, 32% des entreprises en sont dotées. Ou de recruter un spécialiste numérique, solution adoptée dans 16% des cas. Prioriser les besoins et planifier les actions permet de définir une vision stratégique. La partager en interne et la confronter à des conseillers sera gage de réussite. Que vous soyez plus ou moins à l'aise avec le numérique, le conseiller saura vous orienter vers des spécialistes, des dispositifs ou des services adaptés à votre situation. Par exemple, Atout Numérique est un dispositif d'accompagnement que peuvent utiliser les TPE de moins de 10 salariés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, moyennant un coût préférentiel. Après un premier rendez-vous, vous pourrez passer à l'action de différentes façons. Rencontrer un spécialiste, suivre un atelier ou une formation organisée par l'ENE, s'inspirer des témoignages d'autres dirigeants ou encore consulter différentes notices. Tout cela sur des questions très pratiques comme la création ou la refonte d'un site web ou encore l'utilisation des réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas totalement prêt, n'attendez pas pour prendre rendez-vous et éclaircir votre situation.